Je suis vraiment dans l'émotion parce que la mort, c'est pas un jeu. Je suis choqué depuis que mon fils, moi, j'ai dit qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se disent à mon encontre. Je n'ai pas la je connaissais mon affaire, ma langue là. Quand je joue ça, je parle très mal. Mais qu'on dise que moi, mon enfant, mon ange Didier, que j'ai mis au moment de Dieu, si que suis envie de suivre de mes mariages, que j'ai pris bref, moi je ne comprends pas. Mais de grâce, laissez-moi. c'est pourquoi je suis moi je suis moi je suis moi je suis moi je suis moi je suis je suis moi je suis moi je Aujourd'hui Arafat est mort, moi je qui se lève suis Comptez du n'importe quoi, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, mais le vrai, c'est que je suis une mère meurtrie. Le vrai, c'est que Arafat est bel et bien dans un lieu adéquat qui est un lieu où tous ceux qui décèdent, même si moi demain je tombe, c'est serai. Euh, je vais mal pour vous. Parce que vous, vous, vous ne savez pas. décédé Le 12, j'ai pris le iPhone qui m'a acheté je l'ai emballé pour ne pas être Mon fils a bu les biens et Ton enfant est et puis on te fait sortir ton enfant d'un tiroir. Je n'ai jamais pensé que... Редактор